Bonjour, moi c'est Fanny, je suis étudiante à Paris, je fais le MBA MCI en marketing digital et je suis là pour vous faire découvrir mon sujet de thèse professionnelle. Depuis le début du e-commerce, dans les années 90, le paysage des marques et de la consommation n'a de cesse de se transformer. Des nouveaux entrants comme Amazon sont venus bousculer nos habitudes. Les anciennes traditionnelles se digitalisent et certaines s'imposent en Challenger. Grâce aux outils mis à notre disposition, la création d'un site e-commerce est démocratisée et des nouveaux acteurs apparaissent tous les jours. Début 2017, c'est plus de 200 000 sites e-commerce actifs en France. Le magasin se digitalise lui aussi et les pur players commencent à investir l'espace physique. Le figital fait mouche Faisons un tour du côté du salon Paris Retail Week 2017, où je puis assister à une conférence sur les Millennials et les dernières tendances du retail. Bonjour, Fanny Ario, du MBA en marketing digital MCI. Pas très sereine, mais hashtag même pas peur. Hein. Je voulais savoir pour les marques qui sont présentes que en e-commerce, vous pensez qu'il faut vraiment qu'ils investissent dans une stratégie physique, c'est-à-dire essayer de développer le magasin Millennium, c'est la génération qui a besoin et envie de vivre des expériences fortes dans la vie. Donc je comprendrais pas effectivement pourquoi une marque ne se mettrait pas euh, sur le lieu euh, physique. On a vu que les magasins ne sont plus des magasins. Donc comme je dis, ça peut être un pop-up store, ça peut être la présence euh, lors d'un festival de musique. C'est absolument important, euh, vital qui est celui d'émotion. Aujourd'hui, l'émotion revient. C'est un paradoxe. Vous le savez comme moi, on est tous branchés sur les réseaux sociaux, les millennials euh, encore plus que les autres, mais plus ils vont sur le digital, plus ils recherchent le contact physique. Comment peut-on définir les 18-24 ans, ces nouveaux consommateurs d'aujourd'hui Comment décrire la jeunesse en trois mots bah, Inconsciente, libre et surtout innovatrice. Les jeunes, je dirais qu'ils sont connectés, exigeants et écono. Ultra connectés, ouverts sur le monde, ils aiment découvrir et partager. Ils mènent dans une communication visuelle et ont une vraie culture de l'image. L'arrivée du smartphone a révolutionné nos usages et nos comportements. Et c'est encore plus vrai chez les jeunes adultes qui ont grandi avec un mobile à la main et qui sont aujourd'hui des omniconsommateurs. J'achète régulièrement sur Internet. Acheter en magasin, ça a son charme, certes, parce qu'on peut toucher le produit. Mais n'empêche qu'on perd un temps considérable. Qu'est-ce qui me fait préférer une marque plutôt qu'une autre Un bon rapport qualité-prix, les valeurs et l'image que va dégager la marque. La notoriété, la qualité du produit, euh, l'accessibilité pour les jeunes. Euh, mais aussi son originalité. Non. Toutes mes recherches ont ainsi visé à définir les attentes de ces nouveaux consommateurs envers les marques afin de proposer des stratégies marketing adaptées pour mieux communiquer auprès d'eux. Si vous voulez en savoir plus ou discuter sur le sujet, je vous invite à me contacter.